plage, cocktail sous le sun ce soir, je loin de tous les soucis. Bord de plage, cocktail sous le sun ce soir, je loin de tous les soucis. On balance, balance la prom, la première note on s'approprie la prend. danser, danser les dames, les hommes nous regardent comme des zombies. C'est summer sous le sun t'imagine quoi C'est toujours la même ici pas les mêmes personnes, même histoire. On danser, danser ta dit. C'est ce summer sous le sun t'imagines quoi Faut que j'arrête de le répéter, mais ça me reste dans la tête, tête. tête. On charbonne du lundi au samedi, à pied nu en peignoir en chaussette terres comme papé comme Andy On charbonne sous le rayon de soleil Là c'est pipi j'suis Je suis j'ramène je ramène l'été dans ta fête Va poser tes clés, enlever ta veste ce soir Je crois qu'on va vider la taille Je crois qu'on va faire la fête c'est pas la tête mec Tête mec on va continuer demain Tu connais la tech tech c'est ta robe mec Deux trois revets dans les mains Je porte plage cocktail sous le scène ce soir Je m'évande de tous les soucis Bord de plage, cocktail sous le sun ce soir Je m'éloigne de tous les soucis Oh, j'aimerais voir le monde Voir la vie, ses couleurs Plage, ciel bleu pour du monde Ça fait un cocktail, deux cocktails, trois cocktails C'est summer, vas-y, balance, balance la frottelle Dans les bars, dans les bars, Dans les boîtes de nuit Le monde est barge On a dans, dans les bars, dans les bars, Dans les boîtes de nuit Le monde est barge. Ça fait summer sur le scène, Tu refrappes à notre histoire d'un Balance ici Depuis petit peu Je place toujours les mêmes discos Je vais ramener ce ici Au son de la première note Que je m'approche. Tu fais quoi te mon parc de l'été dans ta tête Oh j'aimerais voir le monde Voir la vie et ses couleurs Plage, ciel bleu bout du monde Ça fait un cocktail, deux cocktails, trois cocktails C'est summer, vas-y balance, balance la France